Tu normalement, le jour où tu reçois ta taxe foncière des entreprises, pour ceux qui connaissent, tu sais que c'est une journée de merde, en général. Il a fallu quand même un appel pour me remonter le moral, les gars, mais je suis tellement content. C'est Voilà, je, là, je suis très... Je sais pourquoi j'ai emmené mon ordi chez Darty, si tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, il n'y a pas de partenariat, mais pour le coup, c'est, je vous le dis, pour ma part, personnellement, chez moi, en tout cas, le Darty chez moi, ils font à chaque fois de la magie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu euh, DJ Map Music. Euh, bah D'ailleurs, je lui fais un gros big up à DJ Map Music, je vous mets sa story là. Je suis présentement au travail, euh, je m'en vais vérifier ça, voir qu'est-ce que ton ordinateur a. Il a fait une bonne blague, euh, très très drôle. Et il y en a qui ont cru en plus, c'est ça ce qui est marrant. Il y en a qui ont vraiment cru que mon PC... Et aller au Québec. M. Colo, euh, je viens de recevoir Tato Gaming. Je l'ai branché, ça va, T'es correct. là, Je viens me... Putain, même à faire un bruit anormal, tour là. C'est... Euh... T'as rien, mais M. Colo. M. Colo, t'as laissé un fromage dans le petit Québec ça rampe, Mais il n'y a pas de rame, mais... T'as laissé ton fromage du Québec, M. On va mettre ça dans le poutine, tantôt. Non, mais les gars, non, faut, pas, faut pas exagérer non plus. Il hein, s'est pas téléporté au Québec, mon ordi. Hein. Là, on écrit tes données, à M. là pour essayer de récupérer ça. Là. Bon, ben Colo, après plusieurs heures de travail, on a réussi à faire ça de... De, de ton PC, hein, ça, ça avec je te renvoie ça par, euh, par téléportation. Non, donc ça c'était vraiment que d'humour. Et là, je suis trop content. On va récupérer le PC. Je voilà ce soir. On reprend les lives, les gars. Ce soir, au moment où vous voyez cette vidéo, on reprend les lives. Bye, je suis trop content. Les boss, les boss. Disque D pas touché, disque E pas touché, disque C réinitialisé, réinstallé bien tout proprement. Tous les drivers, toutes les mises à jour, euh, même les facultatives. J'ai même plus besoin de me prendre la tête, tout a été fait. Je viens de le récupérer ce lundi là, sachant que je l'ai emmené samedi. Alors que le vendredi était férié et que c'est le week-end. Voilà, en deux jours c'était plié, après c'était pas non plus un gros problème en soi tu vois. Et maintenant moi je suis une queue. Donc si j'étais allé chez un petit informaticien, là, il m'aurait pas pris en charge avant un mois. Je parle de mon informaticien à moi d'accord Je suis pas en train de cracher sur les petits informaticiens qui galèrent d'accord Moi je parle dans mon cas à moi les informaticiens que je connais autour de chez moi, frère, ils auraient pris en charge un mois après, ils m'auraient fait payer je ne sais pas combien, et je ne suis pas persuadé que ça aurait été aussi propre que ça. Et euh, ils sont juste absolument trop forts, voilà. J'adore J'adore Le problème, euh, voilà, c'est mon remboursement en plus. Kef, -kef tu vois, dans le Nord, apparemment, les Darty, ils ne sont pas bien de ce que tu m'as dit, c'est des... Voilà. Alors, euh, je vais peut-être réfléchir à notre projet. Non, je ne parle pas tout seul, madame. Enfin, si, en soi, je parle tout seul. Vous avez raison. Mais Franchement, génial. Ah, tu vois, euh, tu fais de la bonne pub. Si ça ai un jour j'irai là-bas. Ah oui, Kafco, je te vois hein, en train de critiquer mon, mon câble management qui n'existe pas. Euh, les gars, euh, je dois vous expliquer que ça fait un mois, deux mois que tous les trois jours, je change mon setup parce que soit j'ai des problèmes, soit ci et ça. Donc en fait, je peux pas faire du câble management tous les trois jours. Ça change, premièrement. Et deuxièmement, comme j'ai un setup qui monte et qui descend, bah, en plus, c'est la galère. Donc... Le jour où je serai bien posé, où j'aurai plus aucun problème et que mon setup ne bougera plus, là, je pourrai faire du câble management. Mais là, c'est vraiment pas la priorité pour le coup. On me choper par le Bon allez, messieurs, dames, c'est l'heure du verdict. On allume, suspense, bam Attendez, alors je, je suis à la fois en panique et en même temps, c'est pas grave. Déjà, Internet. Ah ouais, c'est vraiment retour à la case départ, quoi. Voulez-vous autoriser les autres PC à détecter votre PC Bah ben non par contre, si j'ouvre mes lecteurs, j'ai absolument tout sur mon disque D. En fait, c'est trop cool parce que je recommence sur de bonnes bases. Je n'ai plus rien. Mais en fait, j'ai quand même tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire qu'en gros, j'ai plus rien sur mon bureau. J'ai plus aucun logiciel. Mais j'ai encore call of et tout. Bureau. Mais non, j'ai plus mes musiques. Après, euh, du coup, je m'y étais déjà préparé. Enfin, dans ma tête, j'avais déjà perdu, euh, j'avais déjà perdu ça, donc je savais. Mais je me suis dit que ça allait être euh, save, Et en fait, pas du tout. Merde. J'ai tous mes musiques. J'ai toutes mes putains de musique. 120. Mais aussi du coup ça fait que le PC il est tout fluide. Vu que j'ai absolument plus rien sur mon disque C, mais par contre sur mon autre disque, le disque D il y a tout qui est save et tout. Donc j'ai en fait du coup j'ai rien perdu. Mais mon ordi il il, est, il repart comme s'il était tout nouveau, puisque le disque C c'est là où il y a Windows, c'est le SSD. Ah oh, c'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon les gars, j'arrête la vidéo ici pour que je me concentre sur l'installation de tous mes logiciels. Je vais installer tous mes logiciels le plus proprement possible. Euh, je vais tout faire pour vous sortir cette vidéo le jour même. Et ce soir sur Twitch, je vais tout faire pour pouvoir être en live. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça y est, c'est fini. Euh, c'est absolument fini toute cette merde. Et, euh, et voilà. Euh, pour ceux qui suivent la petite aventure Minecraft que j'ai tournée sur mon ordinateur portable, sachez qu'il y aura un épisode 2 et un épisode 3. Et donc euh, voilà, comme ça, c'est super. Merci beaucoup à tous et encore une fois, un grand merci pour votre soutien à ceux qui ont remonté le moral, ceux qui m'ont peut-être aidé, conseillé, etc. Un gros big up à LCC Fox et KevKevCo et euh, il a dit qu'il n'était pas trop loin derrière également. Donc voilà, un gros big up à vous. Euh, je pense à mon pote Guillaume si jamais tu regardes cette vidéo euh, qui m'a aussi soutenu. Du coup, ça fait très très très très plaisir. Et, euh, et puis voilà, je vous fais plein de bisous, les amis, et euh, bonne semaine à vous. Ouh, au revoir. <rire>